Demain, nous recommencer à bloquer ces établissements, fait que demain, pas ni l'école. Et donc, euh, nous avons appelé les camarades, non seulement à arrêter chaque fois au pays, à sous ces points de blocage-là, soit devant ces établissements, soit devant le rectorat-là. Et demain matin, depuis 6 h il faut nous devant le rectorat-là, pour nous continuer à mettre pression, pour faire de telle façon que, justement, qui recteur, qui directeur de l'ARS-là, qui préfère, qui s'est élu à, hein, qui euh, direction du travail, il y a un long tour en table pour nous discuter. Donc la FSU qui a appelé l'ensemble de ses collègues-là à continuer à mobiliser Koyo et à venir donc, devant euh, piquet de grève là, devant rectorat, pour faire de telle façon que nous fait plier rectorat là. Je m'en rappelle les autres, petit je jeudi jour, les conditions de travail dans ces établissements sont toujours déplorables. Nous toujours ni gratte dans ces écoles-là, nous sommes pas ni de l'eau. Nous ne les conditions pour justement exercer dans de bonnes conditions. Donc, nous ne pouvons pas arrêter, je dis, jour, à ce petit jour, mobilisation. Là. Il faut non seulement nous continuer à mobiliser comme nous, mais il faut nous amplifier la mobilisation des mains et puis les jours à venir pour que justement, vous puissiez comprendre que nous ne pouvons pas faire en journée juste pour faire, faire, faire, faire nous plaisir. Nous mobiliser comme nous pour arriver non seulement des conditions, des protocoles d'hygiène pour tous ces établissements. Des conditions pour que, justement, nous puissions rattraper poste, non seulement dans le second degré, mais également l'utilisation de tous les moyens dans le premier degré. Et donc, euh, ensemble, ensemble nous qu'il ensemble, ensemble, nous qu'il Mais il faut nous continuer, il faut nous amplifier la mobilisation. Donc, demain, nous allons amplifier, euh, euh, participer, participation nous à nos mouvements, et nous allons faire de telle façon que tous ces établissements yo bloqués et que nous le pouvons rectoire dès 6 matin. Merci, Ampile.